Au Bourcais, là, récemment, je dirais, une artiste, c'était vraiment un kiff. Ah ouais Ouais, ouais, c'était un kiff, on s'est bien amusé. Ouais. Là, aujourd'hui, on a, on a mis les petits plats dans les gens, parce ouais. qu'il y a un étranger. géant. Hein. Exact, Justement, on hein. est là, on s'est capté de là Voilà, il y a un étranger géant hein, et les, les spectateurs qui sont là, sont ont la chance de pouvoir voir la course. En même temps, en attendant euh, ce qui se passe sur le podium euh, et le podium, on n'aura pas fait l'IVAP, hein, je vous assure. Ah, non, non. Par contre, c'est vraiment un ah, groupe ça. qui s'appelle 3D. Ah ouais. superbe euh, groupe et puis bien sûr, il y aura une initiation, je crois, soit au Pelé ou de la Zumba. Hier, c'était de la Zumba. Ouais. On a fait de la Zumba hier. Jusqu'à attend... quel Jusqu quelle heure Mais on fait ça pendant à peu près 40-45 minutes. Ah ouais. euh, 45 minutes, après on fait des jeux, il ouais. euh, y a des artistes qui viennent, qui des nouveaux. Et puis ouais. après, le groupe en live le groupe en live s'appelle 3D. avez les ouais. des questions, bien sûr, des questions. Ouais. Les mêmes questions que je vous pose, euh, ou ouais, ouais, euh, je... je vous éclate. Oh là là Avec toute non, GCG Avec, avec toute GCG, tout non, non, là c'est vraiment, ah, et puis on le, le voit. Hein, donc il y a de la place ici, nous hein, sommes là au Robert. Ouais. comme le, vraiment le fond de mer, c'est très bien, c'est bien organisé. Il y a la police partout. Oui. Donc, Noël, ce n'est pas la peine de venir. On ne sait plus rechercher. <rire> Ils sont là, donc euh, oui. ça va être compliqué. Il dire reste Ah ouais, vaut mieux, vaut mieux. Ça va être compliqué. Mais non, non, tout, tout est mis en place pour que ça soit vraiment. Ça fait quand même deux ans hein, qu'on n'a pas eu ça. Ouais, deux ans. Donc, euh, non, non. On est bien en plus. Euh, sincèrement, il y a de quoi il y a, y a de belles choses à voir. Il y a vraiment de belles choses. Il y en a en shorts, il y en a en pantalon. Il, te plaît. <rire> il y a, il te plaît. <rire> oh, il y a un maillot de bain. Wow. Oh, il y a de belles voitures. Il y a, de belles... ah, oh, il y a même des gens... là voilà, pour le moment on ne se baigne pas. Hein. Je ne sais pas si ça peut ça. regarder. Là voilà, où nous sommes, je ne vois pas de personnes se baigner. Mais en tout cas, nous sommes la baie de Roubert, une belle baie. Une belle baie, toujours. Et hey, hier en écoutant un DFM, c'était comme si c'était Martinica Wayne je sais pas. Ah bon Oui, ah ben, ce que été Ah ben c'est super, c'est que d'autres nouveau, nouveau, c'est bien. Merci. C'est bien. Merci, merci, Polo. Mais par contre, n'oublie pas que le parrain Andy F. modemique, c'est Polo Assoumi. <rire> ah ouais, c'est vrai. J'avais hey, oublié. oublié. Ah j'avais oublié ça, il me semble que c'est moi aussi. Mais Félix, oui. est-ce que tu vas tenir Jusqu'à 10 mois. Hier, je t'ai vu, ouais, je t'ai interpellé, j'étais sur le podium. Oui oui, oui, oui. Mais est-ce que tu vas tenir le rythme comme ça pendant toute une semaine Bien, je me suis engagé à faire quelque chose, et je vais jusqu'au bout. Voilà, et puis arrivé pour la dernière étape pour François. François, et puis CJ, Félix Verpré. Pas de problème, même là, là. Bon, ben, Polo. Que je garde, c'est bien, bonne animation et puis euh, on se rencontre tout à l'heure plus tard. Absolument, absolument. Et puis là, les artistes sont déjà là, il y a du monde. Euh, non, non, sincèrement, euh, le pays revit. Oui. On va dire ça comme ça. Mais bien. précaution quand même parce que oui. ça circule toujours. Absolument. Et surtout, euh, ça a pris la base de, du singe maintenant. Ouais mais là encore c'est un autre truc qu'il faudra qu'on en discute, après Covid, c'est la barriole du singe, on va y macaques quoi. Ah, un macaque, un macaque. Oui, à Nyangé, un mais bon, on va s'en sortir, on va s'en sortir, et le préfet, à partir d'aujourd'hui, c'est fini l'histoire de la sanitaire. Oui, oui, oui, oui, comme quand même des précautions. Ouais. Tiens, je te, si tu veux, il y a un garçon qui s'appelle Roger, t'as-tu pas l'interviewer Oui, avec plaisir, avec plaisir mon ami. Ouais. Roger, finis du brin. Voilà. Tiens, veste, oui. Comment ça va, ça va